Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Euh, business Alliance, je vais vous montrer comment à gagner de l'argent sur Internet grâce à ton téléphone portable. Voilà. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater sur mon prochain vidéo. Let's go. Ah, maintenant qu'est ce qu'on va faire je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous cliquez ici le lien que je mets dans la description de la vidéo ça va vous amener ici directement ici vous mettrez ici votre numéro de téléphone moi j'ai en compte par exemple je mets comme ça donc, je suis de vous que vous ne faites pas l'espace les si votre numéro est l'espace ne en fait pas. voilà vous créez votre mot de passe et code d'activation si vous cliquez le lien que je mets dans la description de la vidéo votre activation sera à mettre ici directement voilà ici voilà ici vous remplissez le code comme oh. par exemple entre le code des masses j'en suis ça veut dire que 29 59 comme vous voyez ici j'ai bien noté ici 29 69, 59 voilà une fois que vous avez créé votre compte vous cliquez que inscrire votre compte sera inscrit directement maintenant vous venez ici vous connectez moi j'ai déjà un compte voilà j'ai déjà un compte voilà je me connecte sur mon compte voilà, comme vous voyez, j'ai déjà construit mon compte. Voilà, euh, j'ai déjà fait un euh, retirer, pas longtemps, ça, pour que je puisse voir si le site paye vraiment ou non. Voilà, je le fais, j'ai réussi mon... Pas mal de l'argent, mais c'est juste en tête, comme je le fais, j'ai reçu un peu de l'argent. Après, on va voir ensemble si c'est fait ou faux. Voilà, euh, ce qu'on va faire, on va cliquer, euh, retirer. Voilà, on va... Ici on va cliquer Ici ça veut dire que Pour voir les trucs que vous avez fait Par exemple on vous voit ici J'ai fait rétile pas longtemps avec succès Mon retrait a été succès Voilà J'ai réussi mon euh, 2,9$ Sur mon compte voilà Pas mal comme je vous dis C'est juste un texte pour voir si le site paye ou non Voilà moi j'ai déjà mon argent Ça c'est pour vous garantir Si vous avez utilisé le site Vous gagnerez imaginez vous à chaque jour vous cliquez ici si vous avez créé votre compte voilà maintenant si vous avez créé votre compte à chaque jour vous cliquez réclamer euh, attend je vous montre vous cliquez ici réclamer des récompenses voilà vous cliquez réclamer des récompenses après qu'est ce que tu vas faire si vous cliquez ici ici euh, euh, vous cliquez avec des semaines que j'ai utilisé cette application pas mal d'argent que j'ai fait. mais je vous conseille à vous, à vous inviter vos amis pour que nous puissions voir euh, beaucoup beaucoup beaucoup de récompenses par exemple ici comme vous voyez si vous avez invité votre ami euh, ami invité voilà ici vous aurez commission pas mal de commission moi je n'ai pas encore invité mes amis d'abord c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo voilà euh, je vous conseille à vous cliquer les liens que vous aimez dans la description de la vidéo. Voilà, ici c'est votre code d'activation. Par exemple, euh, comme je vous dis, si vous avez cliqué quelques liens dans, euh, que vous aimez dans la description de la vidéo, le code va mettre directement sur votre inscription. Voilà, ne vous inquiétez pas, le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, et aussi, euh, pour cela, vous devez encore mettre ici votre, votre wallet. Voilà, il faut d'abord utiliser ces wallet, comme vous voyez. Wallet, euh, je ne sais pas comment dire ça. Voilà, allez plus le sort de charge. Wallet, voilà, moi je l'ai déjà très voilà, chargé. Voilà, je doit On voit ici. Vous euh, cliquez sur ces wallet, On va voir les retraits que j'ai fait, Pas longtemps, je récite mon argent. Maintenant, on va voir ensemble. Voilà, comme vous voyez, je dis que j'ai récité mon argent. Voilà, à chaque fois que tu fais retirer je vous conseille. Ne retirez pas 2 ou 3 dollars c'est un peu, ce n'est pas beaucoup de l'argent. Mais parce que, imagine-toi, à chaque fois que tu fais retirer, les faits de retirer, c'est 1 Voilà. Imagine-toi, si tu retires 10 dollars, vous recevrez 1 Ça, ce n'est pas le genre. Mais si vous retirez 30 dollars, si vous retirez 30 dollars, là, je vous conseille, ne retirez pas très vite. Retirez, laissez votre compte jusqu'à 10 dollars, 20, 30, mois. De vous garantis ça, vous recevez votre argent avec ce système. voilà euh, comme vous voyez ici vous euh, créé mon compte après vous venez ici vous cliquez recevoir vous copiez cette adresse là mais vous devez installer l'application après vous les ici si vous les mets ici il euh, y a un petit coin qui va associer ici ça va dire que suivant vous cliquez après euh, reste de confirmation de votre portefeuille, ça veut dire que vous avez demandé d'ajouter votre portefeuille, mais le service de ce site va vous va confirmer automatiquement votre demande. Voilà, si vous ne recevrez toujours pas votre demande, vous pouvez cliquer ici, contacter comme vous voyez ici. Vous cliquez, contacter moi avant, je n'ai pas reçu mon demande, mais j'ai fait de euh, contacter le service. C'est pour ça on m'a aidé pour confirmer, configurer la confirmation de mon adresse euh, mon wallet voilà c'est ça que j'ai réussi à exprimer mais si vous avez comme vous voyez ici le discours que nous avons fait à Donado, nous si voyez ici, euh, j'ai vu comment j'ai écrit une petite session après, le euh, problème la configuration mon portefeuille voilà mais lui il écrit en anglais mais ne que pas si vous avez écrit en français tous mes tests que j'envoie parce que je n'ai pas écrit en anglais j'ai écrit seulement en français est en voilà qu'on voit ici. Surtout, je retirer mon argent mais ce n'est pas encore ceci. Elle me dit ne t'en fais pas, votre demande de retirer va effectuer. Il ne passera pas 24 jours Voilà, je dis merci beaucoup. Mais vous inquiétez pas qu'on voit ici ici que les liens que j'ai envoyé Elle me demande de l'envoyer. Mon mon wallet pour qu'il puisse m'aider pour configurer mon wallet. Voilà, je le fais. Voilà, maintenant c'est quoi qu'on a à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau, euh, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Ça me fait plaisir énormément. Vous recevez toutes mes prochaines vidéos. Ciao.